Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe en compagnie de Pierre Monfiston. Bonjour à tous. Donc, Pierre, je pense que vous le connaissez pour ceux qui suivent déjà cette chaîne YouTube. On avait publié une série de vidéos tous les deux, euh, donc il y a quelques mois de ça, parce que Pierre se lançait dans la sous-location. Euh, donc là, l'idée de cette vidéo, eh bien, c'était tout simplement qu'on fasse un point, un instant T sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces quelques mois. Sachant que moi, j'ai été absent. Je suis parti à l'étranger, donc Pierre était tout seul à développer cette activité. Et juste pour rappel, Pierre, c'est quelqu'un qui est en alternance avec l'école, donc qui a le statut d'étudiant en alternance et en même temps, il développe son entreprise de sous-location. Je trouve ça plutôt chouette, vous en conviendrez. Et du coup, l'idée de cette vidéo, c'est aujourd'hui faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, tu vas nous dire. Et puis aussi, on va parler de chiffres, donc vous resterez bien jusqu'à la fin, bien évidemment, et comme ça, vous aurez les chiffres. Je sais que ce sont des informations qui vous passionnent. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, vous avez découvert un bouton « s'abonner », tout simplement parce que je livre deux fois par semaine des vidéos où je parle d'investissement locatif, je parle d'investissement en bourse, je parle d'entrepreneuriat et plus particulièrement de sous-location, le sujet qui vient aujourd'hui à nous à discuter face à vous et également de conciergerie d'appartements. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi lancer ces deux business dans votre ville, je vais vous inviter à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites dans la partie description qui vont vous permettre de vous lancer dans l'immobilier, créer un business rentable rapidement, sans crédit bancaire, sans apport et avec des résultats rapides. Et d'ailleurs, on va pouvoir vous en parler ouvertement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc Pierre, euh, bon, tu peux peut-être te représenter très rapidement, très succinctement, mais la première question que je vais te poser, et pour ceux qui n'ont qui pas suivi, je vous invite vraiment à revenir sur la chaîne YouTube, vous verrez, on a fait une playlist spéciale avec Pierre, vous regarderez et vous verrez, on a publié pas mal de vidéos. Donc, Pierre a 18 ans, hein, il est en alternance dans, à l'école, donc il a lancé son entreprise de sous-location avec moi, tous les deux, on a lancé ça ensemble. Et du coup, Pierre, donc tu vas te présenter, mais c'est aussi, la première question que je vais te poser, c'est, alors Comment ça s'est passé C'est moi où j'étais absent Et qu'est-ce que tu as fait de beau bah, Du coup, bah, comme tu as dit, je me représente rapidement. Bah voilà, Moi, j'ai 18 ans, je suis en alternance dans la conciergerie et je suis à mon BTS NDRC à côté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Bah Du coup, toi, t'es parti deux mois. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, euh, pendant deux mois, bah, ça s'est plutôt bien passé. On a pris, euh, on a pris trois nouvelles sous-locations. Ouais, en plus d'une qu'on avait prise au mois de septembre. Comme ils ont pu le suivre. Au mois de décembre. Euh, mois de décembre, oui, pardon. Okay. Et, euh, et une bah, qui est en dehors, là, depuis que tu es rentrée, on en a repris une euh, hier. Hier, mais du coup, oui, trois pendant que tu n'étais pas là. Donc, euh, deux... Sachant que celle d'hier, il y a eu pas mal de tractations, ça a duré un bout de oui, temps. Ça dur, oui, ça a duré un bout de temps à la partie. Je pensais même que c'était fini, tu m'as dit que c'était terminé. Ouais. alors pour le coup, j'avais un ouais. bah, euh, repéré une sous-location, enfin un appartement. Je l'avais euh, visité. Mm -hmm avec le locataire du propriétaire son ancien locataire mmh. au final ça m'avait plu c'était un, loge un logement très très grand donc euh, beaucoup d'investissements euh, mais au final à la suite euh, on avait relâché le truc je m'étais dit que ça allait pas se faire même toi je t'avais dit euh, ouais on va pas le faire ce sera rien on va on va se concentrer sur ce qu'on a déjà mais au final bah comme quoi hier on a signé ouais, et, euh, relancé voilà. plusieurs fois. Ouais, il m'a relancé ouais et euh, du coup bah hier tu vois comme qu'on a signé même si des fois on se dit que ça va pas se faire donc voilà donc oui, on a pris du coup trois nouvelles sous-locations, okay. euh, trois appartements, euh, un, deux plus grands, non, un plus grand et deux plus petits. Et alors, comment ça s'est passé Ça a été facile, compliqué, euh, la mise en place euh, Alors, tu as galéré, euh, pas galéré <rire> Ouais, alors <rire> du coup, un peu, euh, je, brèvement, euh, moi déjà, j'ai pas le permis, donc c'est assez compliqué. Ah, euh, je qu'en train, donc je faisais mes allers-retours de ma ville avec mes cours en train, donc ça a été plutôt simple. Bah non, un peu compliqué, un peu long, avec, bah, vous, comme vous connaissez, l'ameublement, euh, les livraisons, etc. Donc c'était ça que moi qui me posais un peu souci puisqu'il fallait... À... Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que tu es le point de contact pour le personnel de ménage. Oui, aussi. Aussi. Aussi. C'est moi aussi qui devais gérer en même temps pour le personnel de ménage. Tout, quoi. Donc euh, des fois, c'est un peu compliqué. Donc il euh, y a eu quelques petits problèmes, mais voilà. Euh, donc ça, c'était un peu compliqué. Il y a eu aussi des problèmes qui se sont mis en place, avec euh, dans certains appartements, euh, des problèmes de chauffe-eau, etc. Donc l'exploitation perdue. Donc on a dû voir avec le propriétaire pour se rembourser euh, les nuits qu'on n'a pas pu exploiter. Mais euh, voilà, donc euh, brièvement, on a fait trois nouvelles sous-locations, euh, quelques petits problèmes du quotidien à gérer. Mais quand on lance trois nouveaux appartements, bah, des fois, c'est compliqué. Toi, tu pas là, euh, pas de voiture. Donc voilà, les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc maintenant tous les appartements sont lancés, on a réglé tous ces problèmes et là on repart sur une nouvelle sous-location que vous allez pouvoir découvrir puisqu'on va vous mettre des vlogs, on va vous partager tout ça sur Instagram euh, qui sera dans la description avec euh, des vidéos, etc. pour partager notre quotidien dans cet appartement. Euh, du coup, donc on va juste revenir un peu sur les problèmes, donc tu disais euh, des pertes d'exploitation, donc ce qu'il faut préciser c'est qu'en euh, en fait bah, on a eu notamment des problèmes de chauffe-eau, etc. Il a fallu reloger des voyageurs. Euh, donc c'était des peines un petit peu compliquées aussi pour lui parce que euh, moi je lui ai dit écoute, euh, vu qu'on a eu des pertes d'exploitation, on a eu des jours complètement d'immobiliser euh, on ne pouvait rien faire. Il va falloir que tu négocies maintenant avec le propriétaire. Donc au début, tu voulais pas forcément. Euh, il stressait forcément. D'ailleurs, ce n'est pas très bien passé, mais je savais que ça ne se passait pas très bien. De toute façon, ça ne se passe jamais bien ces moments-là. Quand vous réclamez de l'argent, ça ne se passe jamais bien. Mais moi, ça me semblait normal et surtout parce que derrière, nous, ça venait complètement perturber notre rentabilité qui a quand même été perturbé, je vous le dis très clairement, Pierre vous donnera les chiffres, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait les chiffres espérés, euh, parce que justement on a eu quand même toute une série de problèmes de mise en place, qui se sont accumulés, Pierre était tout seul à les gérer, euh, et puis c'est vrai qu'on était sur une période de l'année, début d'année, où ce n'est pas les meilleures périodes de l'année, en règle générale sur le marché Airbnb, ce n'est pas les meilleures périodes, donc c'est vrai que, euh, mi bout à bout, en fait on a, bon, on a quand même des belles rentabilités, et Pierre va vous en parler en quelques instants, Précisément, mais euh, ça aurait pu être nettement meilleur. Et là, on va attaquer enfin les, les mois euh, intéressants. Ouais. D'ailleurs, on le voit déjà, ouais. <rire> on le voit ouais. déjà. Mois, hein. euh, et euh, du coup, il a fallu négocier avec le propriétaire pour euh, avoir des remises sur le loyer. Donc, chose que Pierre a fait, euh, mais ça a été un peu houleux. Un peu compliqué, mais il a bien fallu. De euh, toute façon, nous, on, voilà, on, c'est ce que je dis à Pierre, j'ai de toute façon, tu lui dis que si malheureusement, euh, il ne va pas dans notre sens, bah, en fait, c'est simple, nous, c'est un recommandé, on arrête et c'est terminé, on sort du projet, quoi. Euh, nous sert de question euh, qu'on tape des mois derrière pour rattraper euh, les, des problèmes qui sont à mon sens pas euh, qui sont pas euh, de notre propre euh, ressort. Euh, donc il y a eu quand même pas mal de soucis. On a eu aussi une intrusion dans un appartement. Enfin il y a eu quand même pas mal de pas mal de problèmes. Mais j'ai envie de vous dire c'est normal. Euh, voilà c'est parce qu'on connaissait peut-être pas bien les lieux. Il faut faut se faire connaître auprès du du, du voisinage. Euh, même dans les dans les check-ins etc. c'est pas forcément. Bah, on a fait ça, c'est vrai, dans la rapidité aussi. Ouais. Il y a un appartement, par exemple, les photos étaient pas forcément très bien réalisées. Euh, donc du coup, il prenait pas de réservation. Pierre, il me dit on arrête, c'est bon, il prend pas de réserve et tout. Je dis non, non, non, non, non. J dit, moi, je dis moi, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire dans cet appartement. C'est juste que. Il y a des choses qui vont pas. Donc on y est retourné, on a refait des séries de photos, on a, on a remis un peu de décoration. Et la preuve. Et la preuve, l'appartement, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est parti. Il décolle, ça y est. Donc vous voyez, euh, des fois, faut accepter que vous avez posez-vous la question. Et ça ne marche pas. Pourquoi Ce n'est pas parce que le, ce que vous avez sélectionné n'est pas bon, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Hein, donc, posez-vous ces questions-là. Moi, j'ai dit à Pierre, je dis non, non, parce que Pierre, vous l'arrêtez. Je dis non, non, on ne va pas arrêter. Euh, moi, je reste convaincu qu'il y a quelque chose à faire avec cet appartement. Il faut... Voilà, c'est trop tôt. Euh, avoir un recul que 2-3 mois euh, pour prendre une décision, c'est beaucoup trop tôt. Euh, donc, voilà un petit peu pour compléter ce que Pierre vient de vous dire. Euh, et aussi que, bah, comme il disait, donc là il est parti sur un nou nouvel appartement, un bel appartement plein centre-ville. Euh, donc, nous, on a fait le choix euh, de plutôt... Alors, explique-nous pourquoi on fait le choix justement d'aller sur euh, des appartements... Parce qu'en fait, quand vous lancez de la sous-location, soit vous partez sur des appartements qui sont déjà meublés, soit au contraire, vous partez sur des appartements en nu, et c'est vous qui les meublez. Mais du coup, il y a un budget au départ. Pourquoi toi Alors, on a un peu des deux, mine de rien. Parce qu'en fait, nous, on choisit principalement des appartements, des appartements nus, c'est-à-dire qui ne sont pas meublés, mais on s'est retrouvé des opportunités d'appartements déjà semi-meublés. Alors, je... Alors, explique un peu. Alors, justement, rapidement, pour les semi-meublés, euh, ça reste assez vague. Il y avait juste, en gros, il y avait un canapé, des lits. Euh, mais voilà, nous, on a tout apporté derrière, toute la déco, euh, etc. Mais du coup, oui, pourquoi nous, on les choisit nus Parce qu'on part du principe que nous... Euh, on apporte un environnement dans l'appartement qui va plaire aux une expérience pardon pour les prochains voyageurs. Donc on, toute la déco, les canapés, comme bah, vous avez toujours comme ils, ils ont pu suivre comme vous avez pu suivre sur les précédents logements. Donc voilà, nous on préfère du nu, même si des fois c'est plus d'investissement, mais plus de rentabilité. À nos, bah, ce qu'on a pu voir. Ouais. Donc, voilà, on va parler On parle un petit peu de chiffres. Oui, bah, bah, bah, bah alors, je euh... dirais que j'attendais que ça. <rire> Pierre, son ordinateur d'allumer est juste ici. Vous voyez pas sur la caméra, mais il est allumé. Alors, c'est pareil aussi. Euh, Pierre, il a fallu aussi lui apprendre à faire des tableaux de bord, hein, à lui faire des, euh, des tableaux de suivi de rentabilité, parce que Pierre, je le voyais, prenait sa calculette, et puis ouais. <rire> il me disait, ouais, euh, mais j'ai dis non, mais j dis, là moi, il va me falloir un tableau qui résume tout, euh, appartement par appartement, et au global, euh, combien on gagne en gros par mois, quoi. Donc, forcément, Pierre ne connaissait pas bien, maîtrisait pas encore très bien Excel. Donc, on a, on a, on a vu ça ensemble. Donc c'est pareil, c'est parti aussi ton apprentissage, mine de rien. Et euh, du coup, Pierre, voilà, un beau tableau. Maintenant, il le maîtrise parfaitement et il est capable de vous faire des beaux tableaux de bord. Je te laisse le présenter. Bon, alors, euh, il va falloir choisir parce que j'ai plus de batterie. Mais du coup, euh, bon on va d'abord partir sur la première sous-location qu'on avait pris, qu'on vous avait déjà un petit peu parlé. Donc, euh, bah je vais faire, comme là, on l'a pu euh, décembre, je vais directement venir sur janvier. Ouais. Donc alors, cette euh, c'est une maison. Donc, mois de janvier, on a fait. Là, je vais toujours parler en cash flow. Hein. Ouais. Donc, on a fait 1400 euros de cash flow au mois de janvier, okay. euh, février on a fait 1100 euh, 200, au mois de mars on a fait 890, mm -hmm. euh, et mois d'avril 780. Donc voilà, oh. ça c'est pour la maison, donc okay. tout en cash flow. Hop. Donc, donc un petit peu moins que ce qu'on espérait. ouais euh, mais il y a eu tous euh... les problèmes qui sont accumulés, ouais, dans cette maison il y a eu un problème au-dessus dans la salle de bain, euh, où la peinture a se décoller, enfin ouais. voilà, on ne peut pas toujours... Euh... Euh... Alors après, sans forcément donner là, je pense par appartement, ce que ça va pas. Oui, leur ça part, va, oui. S'ils vont pas savoir. Là, la maison, c'était important parce que on l'avait présenté dans les précédentes vidéos. Donc là, c'était important. Mais de manière générale, Alors, là, de... oui. Nous un peu un... Alors de manière générale. Ça euh... c'est compliqué parce que. Il y a des appartements qu'on a lancés en, en milieu de mois. Euh, enfin oui, c'est assez complexe parce qu'au euh, départ, il y a eu des mises au départ à faire. Il y a des appartements qui ont été lancés au tout début. Il y a eu des problématiques. Donc c'est assez. Enfin, je vais te laisser le présenter. Je te oui. laisse un peu expliquer. Bah oui, parce en fait, comme des fois on vous le précise dans, dans la formation qu'on explique, etc., c'est que nous, on demande un mois de gratuité ouais. minimum pour les gros logements. Est-ce que... que tu l'as eu à chaque fois d'ailleurs euh, oui bah écoute oui pas des fois pas le mois en entier pas le, ouais, mois, complet. Pas le mois complet pour les le des fois pour les euh, mais pas loin par exemple pour les gros logements j'avais trois semaines et euh, donc c'était toujours autour de entre trois semaines et un mois d'accord ok voilà bah typiquement donc, on en a eu un peu plus on a eu un mois ouais pour... bah tu vois ce que j'allais dire typiquement là pour, une semaine, pour pour pour la sous que là qu'on a pris euh, que j'ai pris hier ouais. euh, là on a eu ouais un mois et une semaine super gentil voilà donc euh, là on est parti sur un gros logement donc euh, on a toujours respecté, ce qu'on essaie de respecter, c'est pour les gros logements, donc là nous on est sur des 4 chambres, euh, c'est un minimum de cash flow de 1000 euros, entre 800 et 1000 euros. Okay. parce que nous ce qu'on veut plus c'est plein de petits appartements, des fois nous on aime bien que ce soit plus simple. Bah, on veut chercher le cash flow, on veut pas des petits appartements qui rapportent que 200 300 euros. Quoi. ça nous sert à... Bah, on préfère en faire un et en le faire bien. Au début, au début bien sûr c'est mieux de faire avec ouais. des petits logements, parce que le, se le, voilà c'est ça, mais du coup nous, maintenant on préfère partir sur des gros logements. Donc, euh, tu veux que je donne encore quelques, un peu de chiffres Ouais, bah, par exemple, qu'est-ce qu'on bah, a fait au mois de mars bah, euh... bah, tu vois, celui-ci, c'est celui là que, es, que j'ai lancé. Mais euh... Au global, par exemple, combien on a fait au mois de mars en, en cash flow Est-ce que tu le vois Sur tous les appartements Ouais, à peu près. Euh, Bah, tu vois, 800, celui-là plus 800, mmh. euh, 1000. Bah, euh, mois de mars, je sais pas. Bah, je peux, sur, donner... les... je peux te donner, si tu veux, les, euh, le cash flow sur trois appartements. Les ouais, trois appartements qu'on qu qu a les lancés. Qu ont été lancés ok. Eux, ouais, et bien là, on est en gros, on est à 2600 euros de cash flow sur les trois appartements réunis. D'accord, okay. ok. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est très bien. Hein. D'accord, ok, ouais, très bien. Ouais. Ce qui est très bien, parce qu'en plus, il y en a, c'est des plus, Donc, des en plus petits. En plus de la maison que tu as présentée tout à l'heure Oui, en plus, ah, non, c'est sans compter la maison okay. et sans compter aussi euh, ceux qu'on avait ah, déjà okay. avant, oui. les deux autres. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait déjà d'autres mmh. appartements euh, dans cette société, dont un en région parisienne. C'est ça et euh, deux autres sur la même ville. Sur coup, la même ville. Ouais, ouais. Voilà, moi je parle vraiment là, euh, 2500. Euh, non, 2000 si je dis des bêtises. Euh, pile, euh, ça c'est vraiment les, les trois appartements quand, tu, quand toi tu es parti et que j'étais resté tout seul. Donc bien voilà. entendu, Pierre, ce qui vous met pas là-dedans, c'est l'investissement de départ. Ah hein, oui. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Sûr. Euh, bien entendu, c'est hors investissement. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un investissement, il y a eu la caution, un mois de, un mois de loyer. Euh, et puis après, en fonction des appartements, bah, il y a eu, euh, je sais pas, euh, est-ce il y a des appartements où ça n'a pas coûté si cher que ça, parce que c'était déjà plus ou moins meublé quand même. Hein. Là, on a eu le plus gros investissement, c'est la maison du la mois de décembre. Ouais, les ouais, autres, finalement, c'était moins quand même. Coup, elle fait quand même des beaux chiffres, à la maison. Ouais. Mais on peut le voir. Mmh. On est sur des beaux chiffres. Ok. Euh... Donc, peux-tu nous donner un petit peu tes objectifs sur euh, là les prochains mois Donc là, on vous tourne cette vidéo, on est fin avril. Euh... Donc, le mois d'avril, je crois qu'il est un bon mois, tu m'as dit Ouais. Est un mois, et ouais. le mois de mai euh, encore mieux encore et, et j'ai l'impression que ça va aller de mieux en mieux De toute façon, on attaque les bons mois mai juin juillet août septembre octobre ça va aller jusqu'en octobre normalement après ça a commencé à redescendre ce qui est normal on va réattaquer les périodes plus basses mais c'est aussi il faut peut-être parler un peu de l'organisation parce que ça a chamboulé quand même beaucoup l'organisation en termes de linge euh, pour trouver ouais. des, des blanchisseries etc euh, euh, une nouvelle organisation ouais et eh ben oui c'est vrai que ça ça on a eu vraiment de euh, c'est un gros problème parce que quand on est passé de base à deux logements dans cette ville, à maintenant six logements et on a racheté des logements qui sont vraiment gros, le linge, c'est une vraie question parce que c'est une vraie, vraie question. Le ménage, là, on est sur un vrai problème. Donc on a contacté des blanchisseries qui ne voulaient pas pour l'instant parce qu'on n'avait pour eux pas assez de logements. Même si c'était des gros logements, pour eux, on n'en avait pas assez. Ils préféraient à la limite qu'on ait 20 petits appartements, mais qui revient au même si on compte à la chambre. Mais non, ça ne leur, ça leur convenait pas. Donc, euh... Donc l'idée, c'est qu'on grossisse un peu l'activité. C'est ça. Retourner les voir. Voilà. Et leur dire. Parce qu'on a trouvé les blanchisseries. Mais malheureusement, pas au prix que nous, on souhaitait. Donc, on a préféré dire non. Euh, nous, on sait ce qu'on veut en prix. Donc, euh, ils nous ont dit, voilà, revenez avec un peu plus d'appartements et on reverra notre situation. De toute façon, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et euh, aussi, par rapport au ménage, puisqu'il a fallu se renforcer l'équipe, donc euh, recrutement euh, d'auto-entrepreneurs pour faire ces opérations. Donc là, on a trouvé euh, bah, une personne hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bien. Mais on va aussi, c'est ce que j'ai dit, Pierre, en, euh, comment on à préparer cet été Parce que cet été, il y aura sûrement des absences. Euh, donc comment on va gérer Donc là, il faut qu'on l'anticipe. Donc on a, on a fait des rendez-vous avec euh, euh, notamment euh, bah, les personnes qui aujourd'hui s'occupent du ménage pour voir ensemble bah, comment... Euh, que, voilà, il faut, faut, faut, faut, faut, faut... Si vous voulez, c'est des sujets qu'il faut euh, tout de suite appréhender à l'avance. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers vous. Il faut que vous soyez... Euh, que vous prépariez par rapport à ça. Donc euh, voilà, donc, là, on a, abordé, on a abordé les points un peu euh, compliqués qui, mmh. qui sont passés, on a parlé des chiffres, euh, les points positifs, comment tout ça s'est ça avancé. Bah, maintenant, moi, je peux parler de, bien sûr, mes, mes ambitions ouais. ce que j'aimerais mettre en place. Tout à fait. Donc bah, si on voit sur un, un long terme, euh, moi, j'aimerais bien la fin 2023. Euh, donc là, on est à 6 sous-locations dans la ville en question, mmh. c'est ça mmh. Plus celui qu'on a pris hier, 6 mmh. Ouais, c'est ça ah, oui. Ou 7, oui, bref, voilà, 6. Euh, et moi, j'aimerais bien passer... 7. Et j'aimerais bien passer entre 10 et 15 euh, logements en sous-location pour fin 2023. D'accord. OK, oui, bah, c'est tout à fait réalisable. Bien sûr. Bah, ça se trouve même plus. Mais après, comme, comme je, on l'a dit, euh, c'est beaucoup d'organisation parce qu'on peut passer... Nous, à la limite, on peut se permettre de prendre plein de sous-locations. Mais il faut derrière toute l'organisation, le ménage, le linge. C'est ça C'est ça, ça. notre réel problème. On ne peut pas tout mettre et dire... allez. Faites le ménage et débrouillez-vous. Non. non, il y a vraiment une grosse organisation et c'est limite ça le plus compliqué. Oui, et puis même moi, je te dis à un moment donné, je dis attends, on fait une pause là pendant 2, deux, 3 deux, mois pour bien structurer notre voilà. truc, que tout soit bien calé, que les problèmes soient tous régularisés et après pour mieux repartir. Parce que sinon, quand vous avez trop de problèmes à gérer, ça devient infernal. quoi. Ça devient infernal et c'est ce qui s'était plus ou moins passé. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on a fait là réellement. Avec, bah, avec l'appartement que j'ai pris hier, on a attendu un petit peu. Mine de rien, ouais. que les autres se lancent, que ça oui. reparte Et hop, là on s'est dit, bah voilà si tout repart bien, on a réglé. ce que... On avait des problèmes de linge. Mine de rien, avait... c'était un gros problème, comme on vous l'a dit avant. Donc, on a réglé tout ça. Tous les petits problèmes qu'il y avait, on a tout réglé. D'ailleurs, on a pris un petit box qu'on a partagé ouais, sur... Fait, ouais. on, a par... on a pris un box pour pouvoir tout stocker. Ouais, bon, euh, et, euh, et voilà, on a repris l'appartement et on repart sur une nouvelle sous-location. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour... Euh... Euh, non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc vous avez vu les chiffres. Euh, et puis bah, vous avez voilà, c'est là. Là, vous avez le, la réalité, hein, le, le retour terrain euh, de quelqu'un qui démarre. Euh, donc pour vous qui vous projetez, qui vous dites est-ce que c'est possible, est-ce que je pourrais le faire en parallèle de mes études, est-ce que je pourrais le faire en parallèle de de mon activité salariée. Oui, oui, oui, c'est possible. Mais par contre, ça va nécessiter une belle organisation et que tout soit bien réfléchi en amont. Et ça ne sert à rien d'aller trop vite, vaut mieux que vous alliez pas à pas et que les problèmes soient bien derrière vous quoi. Moi si je vais rajouter juste ouais, une dernière ça. petite chose, c'est que là moi je me suis rendu compte moi-même, euh, un problème plus un problème ça s'accumule et au bout d'un moment il y, y a beaucoup de problèmes qui peuvent s'accumuler. C'est ouais. pour ça que là on a vu que nous ça commence à s'accumuler, on s'est dit stop, il faut tout régler. Là on a tout réglé et là tout est bon, maintenant on se dit c'est bon. Mais il faut vraiment régler problème par problème. C'est maintenant ce que je me suis dit moi, ce que j'ai fait l'erreur des fois de me dire « Oh, je réglerai ça demain, mais non. » Donc voilà, régler les problèmes par problème et pour moi, bah, tout va se dérouler dans, dans, dans, dans du positif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, voilà, bah, je crois qu'on a... c'est une petite vidéo, on va dire, pour faire un point. Euh, L'idée, c'est qu'on vous en refasse régulièrement, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, du coup, vous recevrez à chaque fois la petite notification qui correspond à la vidéo. Ça vous permettra de suivre bah, ce que fait Pierre. Vous pouvez aussi le retrouver sur son Instagram. Sur le mien, bien évidemment. Donc là, l'Instagram, c'est plus de l'instantané. Et puis sur YouTube, bah, voilà, du quotidien. Et puis sur YouTube, c'est plus du... voilà, du, du, voilà du, On fait un petit, un petit résumé euh, des mois passés. Euh, alors, il s'est passé plein de choses, bien évidemment. Mais au moins, là, voilà, on a Pas fait... On a... Dans le détail non, tout. On, on essaie de vous faire un résumé. Voilà Pierre, je sais pas, tu veux de, un mot de la fin euh... ouais, C'est pour, pour ce que, ce que tu es en train de dire, c'est pour ça que je voulais dire, c'est important de suivre aussi, aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où on peut vraiment suivre notre quotidien, vraiment au jour le jour, au moment présent, et euh, pas ce que sur Youtube, euh, voilà, c'est plus là où on explique préparé, vraiment, voilà, c'est ça. Ouais. Donc vraiment, le Instagram, bah, là il va y a pas mal de posts Instagram, ouais, okay. moi je dis, bah, par rapport à la, la nouvelle sous-location, que ce soit sur mon compte à moi ou sur le tien, qui ouais. toi aussi tu me suivras au quotidien. Et des petits vlogs qu'on mettra aussi sur ouais. YouTube. Ouais. Donc voilà. Tiens. OK. Et eh bien, sur ce, euh, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, Pierre. Et eh bien, merci à toi. Voilà. Excellente journée. Euh, N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. À poser vos questions à Pierre. Pierre il répondra directement dans la partie commentaire, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Pierre. À très bientôt. À bientôt. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.